Salut les amis, alors il est euh, minuit et 58 minutes à la montre et là Là-bas, plein est, vous avez euh, M45, donc euh, les pléiades C'est euh, un amas ouvert, euh, très très facile à observer et à repérer dans le ciel Il est juste au dessus du taureau c'est un, un bel ensemble quand vous le regardez de façon euh, quand vous regardez le ciel de façon euh, diffuse hein, sans chercher vraiment à, à regarder quoi que ce soit vous apercevez et euh, eh bien une tache laiteuse quelque chose d'un peu euh, euh, d'un peu flou et quand on braque eh bien une lunette une paire de jumelles euh, vers cet endroit on s'aperçoit que c'est un amas de plusieurs centaines d'étoiles euh, alors euh, vous pouvez aussi l'apercevoir à l'œil nu, vous allez pouvoir peut-être apercevoir 6, 7 étoiles selon euh, effectivement euh, votre, euh, votre, euh, la qualité de votre vision et de votre vue. Euh, quand il n'y a pas trop la lune, parce que là aujourd'hui, euh, je vais vous faire voir ça, vous avez la lune qui éclaire voilà, le ciel. Donc on a, une, on a une luminosité parasite, entre guillemets, hein. la lune c'est pas un parasite, mais ça va venir parasiter votre vision euh, pour essayer d'apercevoir le, le nombre d'étoiles. Normalement c'est 6 ou 7. Alors, planche à dessin, là ici vous avez euh, la lunette, euh, c'est la 93 mm 800 focale, c'est celle que j'ai imprimée en 3D, j'ai fait une petite amélioration ici, vous pouvez apercevoir que j'ai remplacé la partie du euh, le tube porte-oculaire. Je l'ai remplacé par un, un porte-oculaire acheté dans le commerce euh, pour 15 euros. Voilà, 15 euros et j'ai remplacé le tube. Voilà. Allez, c'est parti. On va observer longuement. Alors je vais retirer les lunettes parce que pour les. les faire un... euh, il faut bien observer euh, sa cible avant de la dessiner. Alors là, elle a un peu déri dérivé. Donc grâce à la monture équatoriale, ce qui est bien, c'est qu'il suffit juste de pousser un peu euh, la, la lunette et on retrouve sa cible très facilement. Pour l'astrodessin, c'est très très très très très très sympa. Voilà, donc on, on peut voir les étoiles qui forment... Euh, donc on a... Dans, dans la vision du, de l'oculaire, on a une, deux, trois, quatre, cinq, 6 7 étoiles fortes. Après, on a des étoiles moyennes et après des étoiles très très faibles à la limite euh, du pouvoir euh, euh, de résolution de la, de la lunette. Alors, on va commencer par... Euh, eh bien, j'ai euh, fait le cercle. Non sur la planche à dessin, vous voyez, j'ai fait un cercle. C'est le champ de l'oculaire. Donc on va essayer de placer voilà, des étoiles fortes directement sur le papier. Allez, on y va. On va essayer de bien se concentrer. Le but, c'est de faire des étoiles bien marquées. Alors pour marquer les étoiles, il suffit de tourner le crayon. Voilà. On rectifie le champ au fur et à mesure parce que ça, dé... ça dérive. Hein. Je n'ai pas, de... pas de suivi motorisé. Enfin, je ne pas... l'ai pas installé. Je n'ai pas trouvé la nécessité. voilà on a à peu près terminé euh, le dessin je sais pas si en lumière rouge ça va vous montrer quelque chose de, de bien ou pas hum, ouais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va peut-être rentrer euh, à l'intérieur euh, pour euh, terminer le dessin euh, le peaufiner un peu parce que à la lumière rouge c'est pas top je vais passer peut-être en lumière blanche voir si ça peut vous donner un aperçu ou pas Alors, je vais prendre la lampe à la main ce sera peut-être mieux ouais, c'est un peu éblouissant j'ai peut-être reculé la lumière il voilà. ouais, faut trouver le bon contraste voilà que la, la feuille noire euh, réfléchit quand même pas mal la lumière blanche mine de rien c'est ça qui est un peu traître hein, quand on fait du dessin c'est que le papier noir c'est assez compliqué à faire bon allez on va rentrer alors voilà on est revenu donc en lumière blanche parce qu'effectivement, bah, la lumière rouge, euh, en astrodessin, c'est assez difficile. Pour, euh, quand on n'est pas euh, habitué, euh, on, a, on a du mal à voir ce qu'on dessine au, au final. Hein, parce que le papier noir euh, renvoie beaucoup de finalement d'éclats, euh, malgré tout. Hein, et euh, voilà, on n'a pas forcément euh, une bonne vision des choses. Donc on va se servir de notre mémoire, la mémoire qu'on a au niveau de notre visuel, de notre impression. Bien sûr, il ne faut pas tarder, hein, parce que sinon après on aura carrément tout zappé. Donc on va, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner un peu d'éclat aux étoiles fortes pour les faire ressortir. Et puis les petites étoiles faibles que j'aurais pu marquer à droite à gauche, je vais voir si je les renforce ou pas. Voilà, allez c'est parti que ça va donner au final voilà les amis on a dessiné m45 vous avez vu que dessiner un amas ouvert c'est pas très long il suffit d'avoir le bon coup d'œil pour marquer les étoiles au bon endroit et de se servir des étoiles fortes pour créer des motifs géométriques, généralement euh, le motif le plus utilisé par les astrodessinateurs, c'est le triangle. Voilà, trois points. Trois points, vous avez euh, créé des repères. Autour de ce triangle, vous allez pouvoir placer d'autres petites étoiles. Et après, vous passez à un autre triangle. Euh, et hop, voilà, vous continuez votre dessin. Euh, voilà, c'est tout simple. Euh, Ensuite, une bonne mémoire photographique au niveau euh, du visuel pour pouvoir, euh, lorsqu'on est en lumière blanche à la maison, et eh bien, repointer les étoiles fortes que vous avez euh, notées et puis peut-être repasser quelques petites étoiles faibles que vous aviez peut-être pas assez marquées ou estomper grâce à la gomme euh, certaines étoiles qui, elles, méritent d'être un peu baissé voilà les amis m45 tout simplement voilà avec les annotations c'est toujours plus sympa allez ciao